C'est un mariage si grand Qu'il ne pourra se faire sur la terre C'est un mariage tellement beau Qu'il ne devra se passer que dans le ciel Ce sera un mariage Ce sera le mariage de l'époux et de l'église Ce jour-là, tous les uns mangeront rends à la table du roi Ce sera le mariage De l'époux et de l'église Ce jour-là, tous les saints mangeront à la table du roi C'est un mariage qui ne sera pas comme ceux de la terre Un mariage dont la célébration se fera ciel.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 Mangerons à la table du roi Mangerons à la table du roi l'événement le plus grandiose dans la vie de l'être humain, après la rencontre avec toi et le choix, et le mariage, oui, ce sont les noces de l'agneau, cet événement qui succédera ton avènement, nous l'attendons depuis fort longtemps, il est si grand qu'il n'a pas eu lieu de se passer sur la terre, il est si glorieux que seul le ciel a été destiné pour le célébrer. Pourquoi raterions-nous un si beau jour, préparé pour l'Église depuis l'éternité passée Ce jour de danse, de cris de joie et de réjouissance, ce jour où les anges au ciel rendront la gloire à les fidèle, car elles seront enfin venues, les noces de l'agneau tant attendues, et l'épouse sera là, aux côtés de son roi, lui, l'Église de Yehoshua, qui s'est longtemps préparée de fin l'un en ce jour, elle sera parée. Les humiliations et les misères, les tribulations et les galères, en ce jour ne seront plus. Des larmes de joie au lieu de larmes de tristesse, des chants de victoire au lieu de chants de détresse, seront pour l'éternité entendus. Oh, les noces de l'agneau, le mariage de l'époux et de l'église, mais qu'est-ce que ce sera beau, qu'est-ce que ce sera beau